M'a dit, j'espère que vous allez bien et que vous aussi vous vous réjouissez du son des casseroles, hein, puisque les Français n'ont pas pu être entendus, et eh bien ils se font entendre autrement de façon littérale avec du bruit. C'est pas mal trouvé, je dois dire. C'est tout à fait la créativité des gens. Ça, c'est voilà. Les Français sont créatifs, ils sont imaginatifs, et je trouve que c'est très bien de faire ça parce que c'est sans violence, mais ça montre bien. Que les gens en ont marre et qui ne veulent plus entendre ce guignol. Voilà, et encore c'est trop gentil. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'attends des nouvelles d'une petite vache qui a été sauvée de l'abattoir. Vous savez que c'est une cause qui me tient à cœur, Donc je vous posterai des petites photos. J'attends les infos. Et il y a aussi une belle jument, alors qui s'appelle Ursula, bah oui. <rire> elle n'a pas choisi son prénom, la pauvre. Et elle aussi, ben j'ai participé au sauvetage. Enfin bref, donc des belles nouvelles. Alors. Euh, et donc bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Bon, je vais vous faire plein de tirages, je me sens en forme, je me suis reposée, on y va. Alors, Caligula. Qu'est-ce qu'il pense du bruit des casseroles En plus des casseroles, lui, il en a plein, hein mais qu'est-ce qu'il pense de celles que les gens font entendre Alors, il y a les bancs de l'école et il y a les gens. Bon, pour l'instant, ça ne me dit rien d'autre. Il y a une idéologie. Ah, ben bah oui, si, je sais ce que ça me dit. Ce que pour l'instant, lui, lui, il suit les consignes. C'est un brave élève. Ouais. C'est un brave petit élève modèle qui suit les consignes qu'on lui a données. Bon, donc il, il applique les directives. Et évidemment, ça, alors, ça, c'est les gens en général. Donc les directives appliquées par rapport aux gens. Et de toute façon. Ouais. Il y a les addictions derrière. De toute façon, il considère qu'il ne fait pas partie euh, de la populace, comme on dit. Alors, il y a Wendy qui vous a fait un super tirage avec le jeu de haut. Mais j'avais envie aussi de, de, de, de me servir de ce jeu pour voir éventuellement si euh, ben, on arrive à voir la même chose. Hein, ou si nos tirages se complètent. Voilà, c'est sympa, je trouve, de temps en temps, d'utiliser les mêmes cartes. Alors, parce qu'on a chacune notre intuition, évidemment. Donc, euh, ça peut donner des choses intéressantes. Alors, donc Caligula, donc Manu, hein. je peux concentrer un petit peu par rapport à lui. Ok, alors quel est son ressenti par rapport à la situation actuelle Le fait qu'il soit complètement désavoué, critiqué, etc., etc. Que même les dirigeants étrangers ne veulent pas venir. Ok, on va regarder ce qui sort. Alors, ici, il y a une trahison. Ben, ça, ça, ça, va fort, dis-toi. Bon, là, il y a une clé. Il y a une maladie. Tiens. OK. Là, à ah, ça, je sais que Wendy, elle avait sorti cette carte-là. <rire> je pense qu'elle va rigoler. Euh, et celle-ci aussi, il y a un fardeau et l'envie d'être maternée. Oui. En tout cas, la maternité. Le Superman. ouais. Oui, bah, ben, ça. OK. La péripatéticienne. Il faut éviter de dire certains mots. L'ennemi et l'addiction, qui ressemblent encore. Ok. Alors, on, est, on a des cartes qui sont fortes. Hein. Si on considère que lui, il est au milieu, il y a quand même un fardeau qui pèse sur ses épaules. Je considère qu'il est là, moi, quand même. Il est quand même au milieu. Hein. Mais... <rire> Mais il tient bon. Alors il tient bon peut-être à cause de ça. Mais vous regardez que vous regarderez pardon ou vous remarquerez qu'en diagonale on a aussi des histoires qui peuvent être intéressantes. Moi pour ça je fais déjà un jeu de neuf parce que ici on a un fardeau et moi j'ai l'impression aussi rien qu'avec les petites cartes qu'il tient, il arrive à tenir parce que c'est quand même stressant on peut pas dire. Hein, grâce à des petites choses qu'on lui donne. C'est pas la première fois que, que je le dis, mais qu'à la longue ça peut le conduire ici. Ah oui, ça, vous, vous savez bien qu'il y a certaines choses dont il ne faut pas abuser. D'un autre côté, ici, alors là, c'est vraiment euh, les questions, euh, ben bah oui, vous savez bien, hein, de, de malhonnêteté, mais de racolage. Il y a du racolage et il y a une trahison. Donc, on va voir si c'est lui qui va être trahi ou si les gens vont considérer qu'ils ont été trahis parce qu'il a vendu, justement, bah justement, il a vendu euh, certaines choses de, du pays, hein il y, a, il y a quelque chose comme ça, là. Alors, là, bah, on va regarder. Là, par contre, j'ai besoin de mes grandes cartes que je vais aller chercher ici. Bon, là, Superman, euh, ou... Euh, j'ai encore une carte qui est coincée, là. Attendez, je vais la remettre dans le paquet, du coup. Je avais une en moins. Bah, tant pis, hein, fera sera sans. Alors. Ça m'arrive parfois que les cartes, elles se mélangent comme ça, et que je ne le vois pas. Bon. En tout cas, la, la carte que j'avais pas bien remis dans le paquet... Euh, c'est celle où on va droit dans le mur, alors peut-être que ça a une signification finalement, je suppose qu'elle est du coup. Bon, enfin bref, elle va peut-être sortir. Donc c'est déjà assez symbolique. Hein. Bon, il y a une impasse. Il y a une impasse. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, se conformer. Alors, c'est marrant, ça vient de se, re se retourner. Ça devoir se conformer. Ah, c'est drôle que ça sorte. Ah, regardez ce que c'est, c'est trop drôle. Chef, devoir se conformer. <rire> ça me rappelle certaines de voyantes qui disent Je suis votre chef, n'est-ce pas et les gens doivent se conformer. Ah, c'est drôle. Bah, écoutez, oui, c'est un peu ça. Il considère qu'il est le chef. Ce n'est pas lui qui doit se conformer, c'est les autres. Bon. Bon, vous savez que le psycho à pattes, comme je dis toujours, ne change pas d'avis. Ils ne se remettent pas en question. Jamais, jamais, d'après mes cours de psycho. Voilà. C'est pour ça que même si vous les punissez ou si vous les enfermez, euh, bah, ils recommenceront une fois sortis. Hein. Bon, enfin, bref. Je refais la parenthèse. Je vous fais des petits cours de psycho en même temps. Alors, donc, il est au milieu. Bon, on, on va remettre comme ça. Alors, on, OK. Moi, je, je recouvre... Enfin, je retourne après. Oui, il y a le serpent, là. Je ne vous l'ai pas dit. Mais enfin, le serpent, il est tellement facile à analyser. C'est les ennemis. Mais on va regarder tout ça. Alors, espoir. Alors, espoir de trahison. Ou alors, un espoir de trahison. Courage. Ouais. Ici, Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ben, c'est lui. Hein. Alors, oui, j'ai rajouté euh, plusieurs. Euh... Attendez, j'en ai une que je vais barrer quand même parce qu'elle n'a rien à faire là. Ouais, j'ai décidé de changer des petites choses par rapport à ma carte. Voilà. Pour moi, c'est la cas. Celle-ci, c'est les LG machin et les pédos. Voilà. Et comme je ne mets pas les homos dans ce sac-là, je vais mettre pédos et LG machin. D'accord Donc ça, c'est notre cher Caligula. Et vous voyez que c'est bien lui qui risque d'avoir un, un problème de santé, effectivement. Ouais, on a le droit de changer les, les toutes des cartes. Hein. Moi, j'ai le droit. Voilà. Bon. Ok. Parce qu'il y a certains homos qui sont adorables. Et j'ai pas envie de, de les mettre à côté des, des, des pédos et des LG trucs. C'est n'est pas correct. D'accord Et comme je sais que Monsieur Caligula, il est plutôt le genre arc-en-ciel, vous voyez plutôt, euh, donc C'est plutôt ces deux-là, éventuellement Pédo et LG Truc, que je vais choisir. Et là, je vais l'enlever. Bon. Enfin, bref. Continuons. Coupable. OK. Alors là, il y a plusieurs significations. Honte. Coupable et honte. OK. Courage. Ah oui, d'accord. Courage. Ça, c'est lui. Devoir. Ah ouais, carrément. Devoir. Là, qu'est-ce qu'on a Détruire. Bon, ben, ça, ça va bien ensemble. Hein. Devoir Détruire. Supprimer, ouais. Et ennui. Bon. On a des cartes qui sont fortes. Hein. Honte, détruire, ennui, supprimer. Donc LG, machin. Je vais dire que LG, d'accord, pour aller plus vite, vous avez compris. Courage. C'est la seule. Euh, avec espoir quand même. La seule belle carte. Ouais. J'ai coupable. Devoir et supprimer. Devoir supprimer alors réfléchissons. Je, je me laisse maintenant porter pour mon intuition il est dans l'histoire de devoir mais c'est quand même un fardeau qui lui pèse même s'il si ne le montre pas euh, pour moi je pense vraiment vraiment déjà c'est la ligne est plus facile à interpréter je pense vraiment vraiment qu'il va y avoir un problème qu'il va y avoir un problème par rapport à ce qu'il prend comme petite substance ça va lui fiche la honte parce que ça va se savoir. Ça va se savoir, d'où la honte. Et et du coup, euh, j'avais une autre interprétation qui me venait en tête. Et du coup, eh bien, il va y avoir un problème de santé parce qu'il va abuser des substances. C'est marrant parce que ça me faisait aussi penser à Pierre Palmier. Hein. Vous savez de qui je veux parler. Hein. D'ailleurs, il est toujours pas en prison, vous avez remarqué, hein. Ah, le tirage était pas mal sorti, je dois dire. Enfin bref, ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille Pierre et les loups. Franchement, la, le tirage, il était vraiment bien sorti. Enfin bref, passons. Alors, devoir. Un devoir qui lui pèse. Une honte par rapport aux substances qu'il prend, donc à ses addictions, qui vont certainement le conduire ici à un problème de santé. Alors là, il y a un espoir par rapport à une trahison. Et quelque chose, un ennui, ah là je suis sur lui, je suis pas sur, sur les gens, hein. et un ennui, un ennui par rapport, ah oui je sais qui c'est, <rire> excusez-moi, il n'y a pas la Marlène, euh, euh, la, la, la Marlène, là. vous savez, la Marlène avec les cheveux longs, là qui, euh, qui ressemble un peu à cette carte-là d'ailleurs, hein. désolé mais enfin c'est vrai quoi. Quand on sait qu'elle a posé dans Playboy. Ça l'ennuie. C'est marrant, mais ça l'ennuie. C'est sorti. Ça l'ennuie. Ouais. Je ne crois pas qu'il qu était pour cette histoire-là, moi. Alors, ça sort comme ça sort. Hein. Bon, je vous dis, je, je prends les petites informations que je, que je peux dans son cerveau. Là, donc cette carte-là, je la mettrai un peu à part. Là, ce qui est, ce qui est très, très sûr, là, j'en suis vraiment sûre, c'est qu'il veut tout détruire. Il veut détruire les ennemis. Bon. Mais pour moi... Mais pour moi, il va y avoir un problème qui va se poser. Il y a, il y a des ennuis qui arrivent. Hein. Alors déjà, oui, il y a un ennui par rapport à la Marlène que vous connaissez. On ne va pas dire son nom. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Attendez. Espoir. Espoir d'une trahison. Espoir par rapport à une trahison. Donc, il y a, il y a quelque chose qui se prépare. Il n'a pas encore, euh, il n'a pas, pas, encore euh, dévoilé toutes ses cartes. Ouais. Mais les, les idées qui me viennent au fur et à mesure. Hein. Il a un espoir caché par rapport à une trahison qu'il s'apprête à faire. Ici, les gens qui ont le courage de s'opposer à lui, il veut les faire rentrer à la maison. Coupable. Alors là, il y a des questions de maternité et coupable. On va regarder ce que c'est. Enfermement. Et le feu et les foyers. Coupable. On va regarder ce que c'est un petit peu. Là, j'ai quelque chose. Alors, est-ce qu'il se sent coupable Il veut se faire materner voilà. C'est pas sûr que ce soit dans mon jeu que ce soit ça, moi. Je me demande s'il n'y a pas autre chose. Seul. Bon, là, il y a une question de solitude, ok. Et peur. Ah, bah si, si, si, quand même. Bah, C'est un petit peu comme ce que Wendy a dit, alors, finalement. Si, si. Il y a des choses intéressantes par là. Donc, je continue. Je vous refais pas la ligne dans ce sens-là, l'éclair. Celle-ci aussi. Hein. Et là, en fait, il se trouve enfermé dans une situation. Du coup, il se retrouve seul. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de lui faire des reproches. Et ces gens qui sont en train de lui faire des reproches, je pense que ça pourrait être ses commanditaires. D'où l'envie de se faire consoler et finalement la peur qui le conduit à rester à l'abri. Il me semble avoir entendu plus ou moins qu'il ne sortait plus. Hein, seul, là, éventuellement dans un endroit, enfin, enfermé, et il a peur. Donc, il y a quand même deux de, de sensations, de deux émotions, là, je cherchais le mot, deux émotions qui ne sont pas vraiment habituelles chez lui, j'ai envie de dire, qui sont nouvelles, notamment avec l'envie le, ici d'être rassuré et de retrouver une certaine protection. C'est aussi la protection, l'enfant qui est allaité par la mère ici. Euh, voilà, qui est nourri, qui est protégé. Hein. Mais il y a quand même la notion d'être coupable. Donc il y a un truc qu'il n'a pas bien fait là. Et on lui en fait le reproche. Ouais. Attends de regarder, de voir qui c'est, puis après on ira regarder par là. Ouais. Euh, là, là, on ira regarder après. Par contre ici, il est clair que devoir supprimer... Il a le devoir de supprimer la résistance. C'est ce qu'on lui demande de faire. Et pour l'instant, il n'a pas réussi, donc il se sent coupable et il cherche une aide. Alors, il y a les questions militaires ici. Bon, les commanditaires, je ne les ai pas sortis. Bon, bah, écoutez, hein. par contre, il pense, puisqu'il se sent seul et qu'il a peur... Je vous avais dit, attention, il pense éventuellement à faire, euh, à déclarer l'état de siège. Vous vous rappelez, peut-être, hein, dans un de mes vieux tirages, enfin, quelques mois, quelques semaines. Vous avez dit, attention, parce qu'il pourrait vraiment nous le faire, le, cet état-là. Hein. En tout cas, il pense à davantage de forces armées, que ce soit les gendarmes, les CRS, les policiers, enfin, tout ce que vous voulez, voire les milites. Oui, il y pense. Moi, je pense vraiment aussi qu'on lui a dit, vraiment, vraiment, des gens, donc ses commanditaires, on lui a dit qu'il fallait absolument supprimer les gens qui se battent avec courage. Il faut les faire rentrer chez eux. Hein. C'est ce qu'il ce qui dit, hein, d'accord Enfin, c'est ce qu'on lui a dit. Il faut mater la résistance. Ben, regardez, voilà, lutte de pouvoir. Hein. Bon, donc on est bien bien parti, comme les aspects trop que j'avais vus, on est bien parti vers une confrontation. Une confrontation. Attention Là, euh, les choses vont se durcir. Oui. Alors, on va regarder ce que c'est que cet espoir. Il a quand même... C'est lui qui a un espoir. Je rappelle ici que je ne suis pas sur le peuple. Je suis sur sa, dans sa tête. Enfin, je sais, en tout cas. Il a un espoir de changer encore la situation, de remporter la, la bataille par rapport à une trahison. Et je pense que la trahison, ça pourrait être ça, justement. Mais on va essayer de voir ce que c'est. OK Bon, ok mais l'autre la marlène je pense que là ça l'a vraiment embêté c'est hein. pas <rire> ça sort comme ça alors bon ok alors espoir espoir des recommandations qui lui sont faites ouais, par rapport à des fourmis qui viennent gâcher la fête qui viennent gâcher le pique nique donc il y a espoir espoir de trahir et là j'ai envie de dire qu'il suivrait éventuellement les recommandations qui lui sont faites là aussi alors, quelqu'un qui lui veut du bien. Attitude, ouais, attitude de fourmi euh, désagréable. Ça, c'est les gens pour lui. Hein. Les gens viennent gâcher la fête. Les gens viennent gâcher son pique-nique. Les gens le piquent. Les gens l'agressent. Bon. Donc, pour moi, l'espoir d'une trahison, je crois vraiment que j'ai sorti là. Hein. Il a été demandé conseil à des gens bienveillants envers lui. Qui l'ont quand même dit, et euh, eh, coco... Euh, il y a un truc que tu pas bien fait là, d'où coupable, il y avait la carte coupable en dessous, l'envie de se faire materner, réconforter, consoler, tout ce que vous voulez, la solitude, de la peur, mais également l'espoir que la situation s'arrange en faisant rentrer les gens à la maison, les gens qui font preuve de courage, en leur fichant des militaires dans les pattes, c'est vraiment ça que je vois, bon. Mais je pense qu'il a demandé conseil avant, hein, et qu'on lui a dit il fallait qu'il le fasse. D'où supprimer la résistance. Mais il est quand même ennuyé aussi, euh, donc par rapport à Marlène, on est d'accord, mais il est aussi ennuyé par rapport à tous les scandales qui sortent. Hein. Ça, ça lui crée des ennuis aussi. Bon, détruire le serpent, euh, c'est clair que ça se passe de commentaires. le serpent c'est lui. Hein. Il veut tout détruire. Alors, par rapport aux gens, maintenant, je vais essayer de voir un peu ce qu'il pense des Français. Et de leur casserole. Bon, ça, c'est effectivement les gens qui manifestent. Hein. D'accord Voilà, on l'a ici. Alors, qu'est-ce qu'il pense par rapport à, à ces gens-là Pourrir. Bon, ben, bah, <rire> bah, il veut les, il veut laisser pourrir euh, la situation, quoi. Il veut que les gens euh, la, euh, se lassent. J'aurais pu avoir aussi lasses. Il veut que les gens, en fait... Euh, ouais, bon, on laisse pourrir la situation, quoi. On laisse euh, désagréger la situation, quoi. Il ne fera rien, sauf ça. C'est-à-dire qu'en fait, il sera jamais dans le dialogue, jamais dans les compromis, jamais dans ben, « je vais re-réfléchir et peut-être me faire des modifications ». Il sera jamais dans le dialogue, non. Pourrir les manifestations et le soutien que les gens ont entre eux. Voilà. Donc, euh... alors, on va essayer de voir à quoi ça va aboutir tout ça, finalement. Donc, il y a bien en tout cas une trahison qui se prépare, hein, vous avez compris. Hein. Alors, à quoi ça va aboutir tout ça pour lui, hein. alors le maître d'école. Ah, le départ. Le maître d'école et le départ. Alors, on va regarder. Hein. Le maître d'école, le départ. L'éliminer. à ah, éliminer. Alors, par quoi ça va se traduire pour lui On élimine le maître d'école. Et il y a un départ qui est bizarre. Une séparation qui est bizarre. Alors, par quoi ça va se traduire pour lui Ben, vous savez, en fait, c'est peut-être pas lui qui s'en aille, ou qui s'en va, pardon, je sais même plus à parler français, moi. C'est peut-être pas lui qui s'en va, mais c'est peut-être... Je me demande quand même s'il ne va pas... Alors, attendez, j'ai deux interprétations. Soit il va remanier son gouvernement et il va en virer certains. Bon, ok ce qui, pourrait, ce qui pourrait apparaître drôle ou, ou, ou comique ou bizarre. Soit c'est lui qui part. Hein, J'ai un doute là. Alors, qui est-ce qui va être éliminé Est-ce que c'est lui qui va partir J'ai dit à, à, quoi, à, à quoi ça va se traduire Comment ça va se continuer pour lui J'ai effectivement un feu vert. C'est-à-dire un tourbillon des choses qui s'accélèrent hein. on va on va remettre des grandes cartes par dessus puis après on ira voir euh, exactement ce que ça veut dire Mais là j'avoue que j'ai du mal à, à gratter l'info se libérer d'eux. Ah, il a quand même il a quand même envie de prendre la, la poudre des scampettes hein. mentir par rapport à une situation qui se dégrade et rêve que l'on doit accélérer bon ça c'est facile à comprendre hein. Le, le rêve, c'est-à-dire l'idéal euh, pourri là qu'ils ont là, les mondialistes, qui est aussi le rêve de Caligula, doit être absolument passé à la vitesse supérieure. Il faut, on lui demande, de passer à la vitesse supérieure pour réaliser son rêve, qui est de tout détruire. Ça, c'est clair. Mais se libérer d'eux et mentir. Je ne suis pas sûre que... Que ça conduise à son départ parce que le départ moi je le vois plutôt là ça serait indépendant de sa volonté qu'on se comprenne bien alors que là je me demande plutôt s'il ne va pas éliminer certaines personnes de son gouvernement remanier quoi parce que ça je le vois en astrologie des remaniements ouais et mentir par rapport à une situation qui se dégrade et quelque part il a aussi envie de partir il a envie de se libérer de la situation. Bon, OK. Mais de toute façon, moi, je pense que j'ai déjà sorti euh, ce qu'il allait faire. Parce que c'est sorti assez rapidement. C'est ici. Ce qu'il va faire, ça va être plutôt ça. OK. Alors, on va aller maintenant chercher des grandes cartes. Euh, des grandes cartes. Des, des autres cartes, plutôt. sont pas très grandes. Alors, elles sont en allemand. Je n'ai pas trouvé l'équivalent euh, en français. Ah, bah, regardez ce que je sors. Ah oui, alors, vous ne pouvez pas savoir. Pardon. Flourte, c'est quand on, on fuit. C'est une fuite. Il y a une fuite, là. Bon, on va la mettre dans ce sens-là. Il y a une fuite. OK. Alors, une fuite qui peut être aussi cachée sous le prétexte qu'il ait des problèmes de santé, par exemple. Hein. Il y a quelque chose, là. Hein. Mais en tout cas, moi, je vois mettre un peu en retrait. Pour une raison, pour une autre. Du coup, attendez, j'ai des cartes qui sont retournées. Je vais la mettre dans le bon sens. Hein. Voilà. Elles sont bonnes, là hein ah. Voilà. On va les mettre dans le bon sens. De façon, à ce que je ne puisse pas voir de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fuite Donc, je ne regarde pas la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fuite Il faut que je sorte comme ça parce que les, le, le texte, il est dans ce sens-là. Pâteux. Ouais, il y a. Alors, pâteux, c'est. Euh, c'est ça. pâte pâte. Ouais, non, non. C'est bien. Euh, un peu comme le. Vous savez, le mot italien. C'est quelqu'un qui va lui préparer une fuite. Ça, je pense. Il y a quelqu'un qui va. Un peu comme Pierre Palmier. Ben, ça va être ça. Énergie. Ouais. Parce qu'on va dire qu'il est à bout de force. Donc, pour retrouver de l'énergie, il va, à mon avis, vous savez ce que je pense Je pense qu'il va laisser le pays dans un tel chaos, qu'il va, qu va prendre la poudre d'escampette sous prétexte qu'il y a un problème de santé. Il est aussi possible qu'il en ait un. Hein. Mais de toute façon, ça va être organisé, sa fuite. Et qu'il va, à la place, laisser cela euh, remettre de l'ordre dans le pays. Ça peut être une piste. Je vous dis pas que ce sera sûr à 100%. Mais je me demande si c'est n'est pas ce qu'il a en tête. Et puis, euh, et puis euh, gouverner, euh, euh, voilà, quoi, un peu loin, vous voyez De façon un peu lointaine, mais protégée et en paix. Moi, je, je me demande, on va essayer de faire autre chose. Illusion, oui, il dans les, Parce que la, la Saint-Valentin, je n'y crois pas. Par contre, l'illusion, oui, c'est une illusion. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ici Routine, ouais. Bon, bah, il va mettre ça en place, hein Ouais ben voilà rare c'est la vengeance il va se venger comme ça il va se venger comme ça routine c'est pour lui bah ben c'est on peut dire que c'est plutôt un peu normal hein. ça peut faire partie effectivement de sa routine de toute façon il ne connaît que le pouvoir alors America pour moi c'est toujours les questions de des gens qui lui donnent les ordres ouais euh, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Toujours par rapport à la trahison, ben, je crois que je vous l'ai sorti quand même. Hein. Alors, on va, tiens, on va s'amuser, on va dire, qu'est-ce qu'ils pensent des Français? Voilà. Alors, argument, ouais. Tyran. <rire> Alors, argument, tyran. Apocalypse, et là, on a quoi? Ouais, non, apocalypse. Alors, Argument, tyran, apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit « Qu'est-ce qu'il pense des Français ?» Et là, j'ai sorti plutôt « Qu'est-ce que les Français pensent de lui, plutôt ?» C'est pas « Qu'est-ce qu'ils pensent des Français, ça ?» C'est « Ce que les Français pensent de lui. plutôt hein. cest pas quest ce qu'il pense des français ça cest ce que les français pensent de lui Les Français pensent, avec euh, des bons arguments à la base, que c'est un tyran, et que là, euh, il faut que les choses euh, changent. Apocalypse. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense des Français Alors, Je n'ai pas réussi à le sortir. Attendez. On va y arriver. Ah, c'est « secret ce qu'ils pensent des Français, c'est secret. Ah bon? Pourquoi c'est secret Je tourne. Vous savez quoi J'arrive même pas à sortir ce qu'ils qu pensent des Français, ils s'en fichent. Par contre, je vais vous dire un truc. C'est que le secret qui veut absolument protéger, c'est qu'il y a la tempête qui arrive ici. Il prépare une tempête. On l'avait un peu ici. Hein. Le tourbillon, ben là, j'ai une tempête. Il est en train de nous préparer un truc en secret. Ouais. Avec des amis. Je, je choisis l'un des deux sens. Hein. Alors attention, parce qu'il peut y avoir aussi des questions de ça. Il nous prépare un, un autre truc. Hein. Il y a d'une part les milites. Les milites, les milites. vous avez compris qui c'est. Mais je, je pense aussi qu'en réserve, il pourrait y avoir aussi ceci. ça se passe de commentaires, mafia voilà, bon donc on a deux choses qui pourraient nous mettre en place l'une que je sens un peu plus que l'autre, je sens vraiment beaucoup beaucoup les questions effectivement de milite. de milites. vous avez compris hein, que la carte qui est en dessous là, je pense que je vais pouvoir la retrouver d'ailleurs enfin bon, vous l'avez vu au départ hein, avec la lutte de pouvoir et éventuellement aussi ceci ça on s'en fiche donc hein. mais c'est ça là Ok Et ça, oui, il pourrait nous le faire. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il va le faire, mais ce serait un peu... Vous savez, j'avais parlé de plan A, plan B, plan C, parce qu'il fonctionne comme ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... Euh, moi, en tout cas, si j'avais été à leur place, et si j'avais préparé, euh, effectivement, le contrôle mondial depuis des siècles, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait, bon, alors, si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait Bon, alors, s'ils réagissent comme ça, qu'est-ce qu'on fait Bon, alors, vous voyez J'aurais fait ça. Un plan, on a le temps de le peaufiner quoi. Parce qu'il y a toujours, évidemment, des petits euh, ajustements à faire. Voilà. Donc, euh, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Et comme je pense que ce sont des gens extrêmement intelligents et très bien organisés, même s'ils sont fous, eh bien, je pense que cette carte-là, euh, elle pourrait être très bien dans les tablettes. Parce qu'on a déjà eu le cas il y a 2-3 ans. Et qu'on a très bien vu que ça avait marché. Donc, euh, cette fois, vous allez me dire, ouais, mais les gens, ils sont prévenus. Ben oui, mais euh, si cette fois, on nous met un truc vraiment costaud, les gens, ils feront pareil, ils rentreront à la maison. Donc, c'est une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais, on va quand même demander si, malgré tout, si, malgré tout, on peut se débarrasser du monsieur, parce que je vais quand même partir. Hein. Alors, vrai, je ne vous ai pas posé la question. Euh... Donc, remaniement du gouvernement, ouais. Monsieur qui prend la suite, ouais. Qui nous met l'arme. ouais, les milites ouais. Et alors Bon, ça, c'est les gens. Oh là Oh là, c'est pas sorti celle-là encore. Les décès. Pourquoi est-ce que j'ai des décès, là, par rapport à des gens Oh, ça risque d'être extrêmement violent, des devoirs, hein soi écoutez il a vraiment vraiment euh, l'intention de faire rentrer les gens chez soi enfin chez eux à n'importe quel prix n'importe hein. quel prix hein. même au prix de ça hein. moi je dirais que euh, les, les gens qui vont manifester et tout il faut qu'ils fassent attention il va y avoir des dégâts on n'est pas parti euh, sur euh, un bras de fer euh, gentil hein. non non là on est parti pour une vraie répré plus loincions hein. et alors attention aux apparences hein. Parce qu'il y a des choses qu'on va nous cacher. là. Ça peut être aussi, vous voyez, ça qui arrive, donc c'est les décès, hein, qui arrive chez des gens qui sont euh, bah, en apparence euh, complètement, euh, comment dire, innocents, vous voyez, qui n'ont rien fait. Mais c'est égal. C'est égal. Pour moi, voilà, un mensonge. Il va y avoir des, beaucoup de mensonges. Les, ils veulent faire rentrer les gens chez eux. Ils veulent que les gens se taisent. On le voit très bien ici. Mensonge. Attention à cette carte-là. Hein. Je n'ai pas sorti encore. Donc ça va être. Je n'ai pas la fin de l'histoire, mais je peux vous dire que ça va être très violent. Ouais. Bon, alors je sais ce que vous allez me demander. Qu'est-ce qu'il va advenir du monsieur est-ce qu'on va s'en dépatouiller Je vous dis, je le vois, je vois quand même avoir un, un problème de santé. Hein. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Hein. Je crois qu'on l'avait tous vu. Hein. Parce qu'il faut quand même euh, rendre à César ce qui est à César. Hein. S'il y a plein de personnes qui l'ont vu aussi, il ben, n'y a pas de raison. Je sais qu'on l'avait tous et toutes vu. J'ai quand même l'impression qu'il ne l'emportera pas en paradis, moi. Il, il, va, il, va, payer, euh, il va payer toute, toute la tyrannie qu'il a, qu a faite. Mais par contre... Euh, j'ai pas la suite. Hein. Parce que je vous dis, il y a toujours cette histoire de, de Vivi qui peut revenir. Ça, hein. c'est embêtant. Ah, il va être mis dans un endroit calme. Mais pour moi, ouais, il va être mis dans un endroit calme, mais ce sera la fin pour lui. voilà Après, ce qui arrivera par la suite, ça, c'est une autre histoire. On va y aller doucement. D'accord Mais pour moi, c'est la fin. Est, il est dans une impasse. Donc là, euh, il ne pourra plus faire grand-chose. Hein. Et c'est pour ça, je pense, qu'à un moment donné, ils vont le faire dégager. Quand je dis « il », c'est ses commanditaires. Ils vont le faire dégager, Alors soit parce qu'il va vraiment avoir un problème de santé, soit parce qu'ils vont dire qu'il a un problème de santé, l'un dans l'autre, on s'en fiche, mais il va dégager. Parce qu'ils vont le mettre à l'abri, par contre, bah oui, je suis désolée de vous le dire ça, mais ils vont le mettre à l'abri, comme Pierre. Mais ce sera la fin pour lui. Et que eh bien, il va y avoir un bazar monstrueux en France, d'où euh, les milites que j'avais vues. C'est mon interprétation, je peux me tromper, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais c'est possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Et puis, je vais vous en faire un autre qui me tracassait un petit peu, qu'on m'avait demandé. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, eh bien, euh, bienvenue pour le prochain tirage. À bientôt, au revoir.